Ah, bonjour Les planchers en bois et les intérieurs de luxe vont de pair. C'est prouvé une fois de plus dans ce fabuleux loft qui a été aménagé du meilleur goût et dégage une ambiance intemporelle. Les habitants ont choisi résolument pour un parquet en chaîne pour l'espace vital, le hall et les chambres à coucher. Les tons gris brun du 15 mm Loire forment une excellente base pour les teintes claires des murs et les meubles soigneusement sélectionnés par les propriétaires. Le Loire est un des parquets les plus populaires de l'allée. Il se prête parfaitement à une telle allure contemporaine et moderne. La conception est en fait basée sur bois de chêne en sélection ABC. Un bois de haute qualité avec des belles nuances de couleurs, agrémenté ici et là avec un petit nœud. Une sélection qui donne une image flatteuse à toutes les chambres. Optez pour un parquet en sélection ABC et optez pour un parquet avec une élégance moderne et en même temps gracieuse et chaleureuse. Le parement de ce parquet a été fumé et brossé légèrement. Le fumage et le brossage font ressortir les teintes naturelles du bois et donnent une vraie chaleur et un caractère spécifique à ce parquet. Finalement, le parquet est traité avec une huile blanche qui teinte le bois subtilement en brun terme et qui provoque cette esthétique raffinée et typique du parquet Loire. Sur le site web de L'Alegnon, vous trouverez tous les détails sur les aspects techniques de ce parquet splendide. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à choisir votre parquet L'Alegnon.